On va passer à la seconde intervention et on va avoir le plaisir d'entendre Laure Carbonel, qui est anthropologue, qui a réalisé une thèse auprès des bouffons rituels maliens à Paris-Nanterre puis qui à la suite de sa thèse a intégré trois programmes de recherche au musée du Quai Branly d'abord pour une recherche sur la matérialité des parures bouffonnes et puis ensuite euh, une recherche de trois années sur la bureaucratisation de la culture dans, dans, le, dans le cadre d'un programme international. Et euh, depuis cette année, euh, elle a rejoint une équipe de recherche de l'Université euh, du Ghana à Accra et elle travaille sur les festivités en contexte de mobilité urbaine euh, dans la capitale ghanéenne. Donc, je te donne la parole lors pour 20 minutes. Merci. Euh, ah, micro. Pouche. Il y a trop de choses. <rire> ouais. Je Alors là. Oui. Ah. Ouais. Ok. Bonjour. Oui. Euh, okay. oui. euh, donc voilà, on, ma communication est intitulée euh, « Savoir entrer dans la danse la relation ethnographique euh, sur le terrain des arts vivants euh, ». Donc on l'a vu là pendant, pendant ces deux jours, s'interroger sur euh, sa relation au oui. terrain. Euh, cela répond à des enjeux méthodologiques et éthiques, mais c'est aussi porteur de propositions analytiques sur euh, l'univers étudié, et c'est aussi la proposition à la perspective euh, en anthropologie euh, réflexive que je vais essayer, c'est une perspective que je vais avoir euh, aujourd'hui. Alors, euh, je ne sais pas si un en d'art vivant engage nécessairement une peste, posture différente en anthropologie en revanche, euh, mon idée est que ce, les caractéristiques euh, du terrain d'art vivant nous obligent à mettre le doigt sur certaines dimensions qui sont centrales à mon avis partout, mais peut-être encore plus sur ces terrains-là, et bah, qui ne sont pas, pas toujours abordées euh, ailleurs. Et je traiterai ici euh, de deux dimensions qui sont euh, d'une part le mouvement, et aussi, euh, l'idée que le, le chercheur, comme, euh, comme, comme les personnes avec qui il travaille, euh, enfin, avec le, la question de, de l'exposition de soi euh, dans un espace public, c'est une question qu'on a abordée un petit peu euh, tout à l'heure, avec euh, l'idée que euh, donc on parle d'expériences spectaculaires, au, au sens de fin en spectacle, euh, tel qu'elles ont défini Peller et Cherono, euh, des expériences spectaculaires qui sont historiquement situées et qui sont aussi attachés à des euh, morales collectives. Alors, dans cette présentation, je vais m'appuyer sur un terrain euh, un peu ancien, on, on en parlait, euh, mais qui a euh, marqué euh, durablement ma posture de chercheuse, c'est euh, mon, mon terrain de thèse, euh, que j'ai réalisé au Mali, dans la région de Sigou, entre 2006 et 2011, euh, où j'ai suivi pendant 29 mois des bouffons rituels appelés un bambara, corps euh, de bien. Ces personnages sont des hommes et des femmes jeunes et âgés qui ont par ailleurs une activité de subsistance et qui ont invité ou qui s'invitent dans toutes sortes de rassemblements festifs, des mariages, des rituels, des événements politiques, des rituels villageois à l'échelle villageois, avec des performances mêlant des mouvements musicaux et dansés et des interactions plus ou moins théâtralisées, clownesques. Alors pendant toutes mes recherches euh, j'ai été euh, très attentive à être présente dans mes écrits comme dans mes notes de terrain en tant qu'interlocutrice. Euh, donc avec j'étais présente en tant qu'interlocutrice mais je jamais poussé l'analyse sur ma posture, ma posture corporelle qui m'avait ouvert une certaine fenêtre de savoir. Et en travaillant pour cette, pour cette présentation, j'ai relu mes notes de terrain. Effectivement, j'avais quelques notes sur les, les, les premiers moments où j'entre dans la danse, ou mon rapport, j'avais écrit quelque chose là-dessus, mais je me rends compte que je n'avais pas été complètement systématique. Et euh, je le regrette un peu. Mais en fait ce colloque arrive aussi au bon moment parce que je viens tout juste de débuter un nouveau terrain, donc à Accra, ce que tu évoquais. Et donc euh, voilà, c'est un moment aussi pour moi de, de, de, de faire un bilan et puis d'essayer de, de, de, d'intégrer ces réflexions-là, ces deux jours de réflexion, et de l'intégrer directement dans mon travail de terrain que j'ai abordé. Donc je vous remercie vivement pour l'organisation de ce colloque qui, pour moi, intervient au très bon moment. Euh, donc je vous disais, donc voilà, euh, mes terrains euh, ce sont les bouffons rituels qu'on voit à gauche et en fait voilà mon nouveau terrain où euh, je, je travaille notamment avec des DJ euh, euh, à Accra. Et entre les deux j'ai eu un terrain qui n'était pas sur les arts vivants mais sur la bureaucratisation de la culture donc je ne vais pas en parler mais ça a aussi euh, influencé mes recherches. Donc je vais vous parler de la relation ethnographique. Euh, quand je suis arrivée au Mali pour la première fois en 2005, euh, voilà, j'arrivais et j on m'a présenté une femme corogga et je lui ai demandé mais en fait c'est quoi ces corogga euh, Donc on traduit en français par bouffon rituel -et, et elle me répond « il faut venir voir pour savoir okay. ». Euh, deux ans plus tard, enfin deux ans de terrain plus tard, après avoir suivi des corogga, euh, je, je fais un entretien avec, euh, où était présent notamment un, un homme âgé que je ne connaissais pas. Et qui me dit, il refuse de me parler, il me dit, pour connaître, il faut participer. C'était un chef d'une société initiatique, il dit, pour participer, il faut être tué par le Coréen, une société initiatique, ça veut dire, il faut être initié. Donc, c est, c est, c est, ces propositions suggèrent à première vue que les performances bouffonnes ne peuvent pas se dire. En fait, ce n'est pas tout à fait cela. J'avais observé que pendant les performances, donc je, je vais en parler en fait, notamment parce qu'il déambule beaucoup dans les rues, pendant leur performance, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions sur les manières de procéder, beaucoup de négociations, on va là, on fait ça, etc. Et la personne qui refusa de me parler, finalement, il va accepter, face aux arguments de ses compères que eux, je connaissais, que j'avais suivis pendant deux ans, et qui ont mis en avant ma participation. dit, ouais, mais elle nous a suivi, elle a vu ça, donc on peut, on peut, on peut en parler. Donc euh, l'idée, c'est que la participation, c'est. Euh, non seulement un prérequis pour connaître un art vivant, mais aussi euh, c'est un prérequis pour que pour pouvoir en parler aussi, pour que ces participations puissent en parler. Mais qu'est-ce qu'on entend par participation Alors, euh il y avait, une, il me semble-t-il, une dimension expérientielle qui a fait l'objet de très belles analyses à la fois dans les études en art vivant et aussi dans les études sur les rituels en particulier. Le fait d'éprouver des douleurs, des difficultés euh, qui permet par exemple de passer d'un discours mythifié à un discours sur le quotidien comme a décrit Magali Cizan sur, euh, sur euh, son étude auprès des trapézistes. Sur mon terrain, j'ai aussi éprouvé avec le cours du Duga, les longues journées, à marcher, à danser au soleil, à rester tard dans la nuit, à veiller, la fatigue, l'attente. Mais cette dimension expérientielle-là, finalement, n'avait pas le même impact justement que, que, que décrit Magali. Elle se résumait à une évaluation de la personne, où la persévérance, la capacité à endurer, était très valorisée, ce que je disais tout à l'heure. Et ça renvoie aussi dans la performance à une solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une performance ou un mariage, pas forcément une bouffon, mais un mariage qui doit durer toute la nuit. Il y a une solidarité, il faut être là, il faut participer au mouvement, l'alimenter. La présence est très importante pour garder cette dynamique festive générale, il faut y mettre du sien. Et donc, ce qui nous mène à une deuxième dimension pour moi de la participation, qui est une dimension relationnelle qui a, elle, beaucoup plus été étudiée euh, en anthropologie générale, l'observation et la participation sont constitutives de toute relation ethnographique. Et cette relation ethnographique est au fondement du savoir ethnologique. Et donc, euh, je cite euh, Fogel et Répoil, qui avaient été cités aussi dans, dans, dans La peine, euh, qui disent euh, « Cette relation autorise l'activation de deux ressorts orestiques inhérents à sa mise en place, une construction pédagogique, et un engagement émotionnel et affectif qui ne cesse jamais d'accompagner le dialogue avec le projet intellectuel. Donc, ces autrices se réfèrent aux multiples relations sociales assignées ou acquises au fil du mois sur le terrain. On a parlé, euh, on a parlé hier. Si je me prends mon cas, on arrive, on est étranger, donc ça active une relation dotée d'étranger. Euh, J'étais intégrée dans la famille, donc c'est une, une, une relation de parenté, sœur, frère J'avais aussi eu la position d'apprenti, donc dans une relation maître-élève. Et en même temps, il était attendu par les bouffons eux-mêmes comme par mes collègues que j'acquière des connaissances que je puisse partager. Donc cette relation d'apprenti, il était évident qu'elle euh, me conduise à, une, une, une, à changer de position. Et les relations sociales tissées sont fondamentales pour l'étude des arts vivants, car quand euh, mon instructrice me disait « il faut voir » Pour savoir, je me disais, mais comment il faut quand même savoir où sont les performances pour pouvoir aller voir, donc ça implique en amont d'être intégré dans des réseaux. Pour être intégré des réseaux, il faut avoir à participer à d'autres activités sociales pour être évalué en tant qu'être social et être admis à participer à certaines activités. Il y a quand même, c'était l'idée d'évaluer Mais dans cette dimension relationnelle, il y a un autre aspect qui est fondamental qui n'a pas été abordé à mon sens. Ce sont les relations attribuées ou acquises au cœur de la performance, dans l'activité. Euh, et là, je vais citer un, un ethnologue, euh, Fabrice David, qui a fait une ethnographie euh, dans une troupe de danse bretonne. Et, et lui-même était chorégraphe. Et en fait, je le cite parce qu'il explicitait très clairement ce positionnement dans sa thèse, plus euh, dans sa relation et dans sa qualité de mouvement. Il dit « Durant la phase de terrain, j'étais resté posté dans un coin de la salle, assis sur une chaise, euh, un cahier à la main. Et j'avais écrit dans mon carnet de terrain « je me sentais comme un chien dans un jeu de quilles parce que je suis immobile et les autres sont mobiles ». Et l'écrit plus loin, de retour sur le terrain, « je savais qu'il fallait entrer dans la danse, mais je ne savais pas comment m'y prendre ». Et finalement, les choses se sont déroulées de façon très naturelle. Lors d'une répétition, il y avait un certain nombre d'absents, au moment où la ronde se faisait, des responsables s'étendaient vers moi et m'a dit « Donc si tout le monde s'accorde sur le fait que la participation est un prérequis à toute relation ethnographique, la notion même de participation pourrait euh, peut-être être affinée ou peut, peut être toujours travaillée. Là, l'auteur ne passe pas seulement d'expérience partagée, ni même de, de relation. Il est lui-même chorégraphe, il a ce réseau, il a l'expérience. Il, il, il souligne à mon sens une troisième dimension de la participation que j'appellerais cinétique. Le fait de suivre le mouvement, de se placer au bon endroit, au bon moment et euh, je pense que c'est toujours important euh, quel que soit le terrain que, quelles que soient les situations mais dans les arts vivants euh, et notamment quand il est question de mouvements euh, dansés, cet engagement est critique car il constitue le cœur de l'activité c'est pas fond, fondé fond, ça se fond pas dans euh, une autre activité et donc je cite euh, Luis Manuel Garcia dans un article de 2013 intitulé euh, Doing Nightlife and Electronic Dance Music Culture Fieldwork il dit euh, There is a flow To every social gathering, uh, with music playing an important role in, in how it flows, and a music ethnographer should know how to follow that flow without interrupting. Without Donc comment suivre le mouvement euh, sans interrompre J'ai mis la citation en anglais parce que j'ai pas encore travaillé sur la traduction de flow euh, qu'on utilise aussi parfois en français. Donc la question de, que je vais poser maintenant c'est comment suivre ce mouvement Et qu'est-ce que ça nous apprend euh, de ce mouvement Comment Ma question, c'est comment on, on, on entre dans la danse. Et donc, pour explorer ces questions, euh, bah, je vais, on va essayer d'entrer dans la performance bouffonne. Et euh, je vais vous montrer un petit film. Ah oui, alors, est-ce que vous voyez aussi euh, Il faut le partager, c'est ça Il faut le partager, Il faut arrêter de partager le PowerPoint au-dessus, au-dessus. Au-dessus, la parole est là. En fait, le bouton. Il faut arrêter sur le bouton. Ouais. Uh, et ensuite, il faut partager la vidéo. Voilà. Ah. Ok. Merci. Uh, uh, si partager l'écran est sur mon bouton on off, on peut le faire. Okay. Uh, euh, donc en fait, une performance bouffonne euh, euh, dans un village comprend euh, plusieurs, euh, plusieurs phases. Euh, donc là, des bouffons étrangers euh, de, de, différents, euh, de différentes localités se sont réunis dans la cour d'une maison. Ils se préparent, ils, euh, ils remettent leur parure bouffonne, ils chauffent leurs instruments. Donc, étant entendu qu'avant, ils sont organisés en réseau pour pouvoir se donner, euh, se donner un rendez-vous. Alors, c'est pas le même... Donc, ensuite, ils vont euh, partir... Ensuite, ils vont partir dans une déambulation musicale et chantée dans les rues. Bien entendu, c'est aussi une manière d'annoncer leur présence sonore dans le village. Cette ondulation. elle est suivie par des enfants. Et en fait, elle transforme tous les habitants qu'on voit là dans les maisons sur le côté. Elle transforme tous les habitants en spectateurs potentiels. Ou bien en les entendant s'enfuir pour éviter d'entrer en contact et, et faire, être spectateur. Donc ensuite, euh, ils vont rentrer dans une maisonnée, la première maison dans laquelle elle ce sera la maison du chef du village. Et leur marche, en courbe, euh, leur marche va se courber pour former un cercle de danse dans la courbe de maisonnée ou bien sur la place. Le cercle de danse est entouré de spectateurs euh, plus ou moins nombreux, peu enfin, une pause. Là on va pas bien insert parce que je suis, je suis un peu proche, mais il forme ma salle de danse avec un spectateur à côté. Alors ensuite les bouffons ils vont s'immobiliser, ils vont donc là il va les pousser pour euh, commencer une série de danses en duo. Donc euh, là, il va y avoir deux cercles de danse. Finalement, un cercle, un arc de cercle euh, du module formé par les boutons, et derrière, il y aura des euh, spectateurs, euh, spectateurs. Et ce premier cercle, euh, ce sont des spectateurs ultra-actifs, puisqu'on voit qu'ils accompagnent le, le battement de main de musique, et ils accompagnent les mouvements des euh, danses en duo qui se, se font euh, au milieu. Et donc, le premier cercle, c'est ceux qui vont pouvoir sortir les premiers pour les danse Donc, ensuite, il y a une série de bénédictions euh, et d'échanges de, de dons avec des bénédictions bouffonnes qui sont souvent assez drôles. Euh, je passe assez rapidement parce n'a pas le temps. Euh, là, là, en l'occurrence, bon, ça change à chaque fois. Hein, le... Ensuite, les danses reprennent. Et, pas et donc dans les danses, il y, y a des pas dansés, mais elles ont plus des jeux. Donc voilà, je bouffons toujours autour de la sexualité, euh, de la scatologie et, et de la gluttonia. Et donc là, ils ont arrêté. Il a arrêté la danse de la femme en, en lui faisant honte euh, avec euh, l'exposance sans salut. Donc ensuite, il y a encore des discussions, des danses et des discussions sur où est-ce qu'on va ensuite. Et euh, voilà, là ils discutent, où est-ce qu'on va. Il y a un guide qui se conduit dans le village et ensuite ils repartent, ils repartent en procession. Oh, non. Ok, alors... Non mais j'ai un, un truc technique. Je vais Ok, merci. Euh, donc dans chacune des parties, euh, dans chacune de ces, de, de, de ces parties, en fait, il y a plusieurs modalités d'engagement euh, possibles. Euh, à la fois pour le chercheur, mais en fait pour tous les participants. Et donc par exemple, la première année, je suivais le mouvement en restant principalement dans la position de spectateur avec ma caméra. Une spectation qui engage en tout cas des interactions avec le bouffon, donc intégrer ma performance. Euh, mais partageant leur repas et leur mouvements, aussi leurs mouvements, en fait en, en suivant ce mouvement, euh, ces déambulations, euh, en allant d'un village à l'autre, il y a un effet de, de, de proximité euh, de, de proximité qui se crée par le mouvement et qui fait que euh, d'emblée j'étais associée au coro de gars. En étant associé au courroie euh, il était attendu que je danse parfois. Et donc au milieu d'une déambulation, un habitant me demanda « mais pour, pourquoi je ne danse pas ?» j'ai dit « je ne sais pas faire ». Il me dit « c'est pas compliqué, tu sautes et tu tombes ». Il n'y avait pas, effectivement, les danses ne sont pas très virtuoses. Pour autant, euh, ce n'était pas forcément... Euh... Euh, hop, hop. Euh, Ce n'est pas forcément facile euh, de, rentrer, euh, de rentrer dans la danse, euh... donc je savais en tout cas que si je gardais tout le temps la distance, ça n'aurait pas été congruent avec ma présence, la proximité qui se tissait en partageant le quotidien de mes étoiles et têters. Donc pour entrer dans la danse, il fallait quand même des connaissances préalables. Euh, la première fois que, que, que j'ai dansé, c'est parce que euh, une femme a pris mon sac et ma caméra l'a donné à quelqu'un et m'a poussé au milieu du cercle de danse, donc là il fallait y aller. Euh, J'ai cherché une compère pour faire une danse en duo, et donc les corps de gars qui se présentent, euh, les femmes, étaient assez, euh, ça, ça, ça, ça suscitait de l'engouement. Euh, par contre, mon hôte, euh, qui était un chef bouffon mais aussi responsable de moi en tant que mon hôte, m'a dit euh, que j'avais fait une danse euh, d'esclave. Et que, euh, donc, voilà, c'était pas ça. Et en fait, c'était pas seulement des questions techniques euh, dansées, mais j'avais pas encore acquis des compétences sociales, euh, suffisant, je ne parlais pas encore la langue, je n'avais pas saisi tous les enjeux euh, qu'il y avait à s'exposer euh, dans ces danses-là, sachant qu'en plus, normalement, c'est des danses plus ou moins réservées euh, au cours de garde. Donc, plus je me familiarisais avec les personnes, avec les performances et, et les manières de faire en société, plus j'accumulais des connaissances, plus je me rapprochais euh, du cercle de danseurs, plus j'étais active dans le mouvement. Et en même temps, le fait, à l'inverse, le fait euh, d'être présente dans ces relations, dansées, euh, dans ces interactions, me donnait aussi beaucoup de clés, de connaissances euh, sur, euh, sur la société. Donc les trois dimensions que j'évoquais tout à l'heure, expérientielle, cinétique et euh, relationnelle, sociale, sont complètement liées, évidemment. Euh, donc au fur et à mesure des années, du coup, ma position changeait, de spectatrice, je, je rentrais plus dans la danse, euh, J'avais la position de ce qu'on appelle chiden, c'est-à-dire on euh, m'envoyait faire des commissions. J'avais plus de euh, mon hôte me laissait plus de liberté de mouvement et j'étais plus autonome. Je les devançais, euh, je leur rendais un service, etc., jusqu'à être active euh, dans les danses en faisant entrer euh, d'autres personnes euh, dans les danses. Donc, euh, donc, en fait, ce parcours de la manière de rentrer dans la danse, mais aussi euh, c'était aussi un parcours de connaissance. C'était lié à un parcours de connaissance euh, dans cette pratique. Euh, si euh, euh, l'ethnologue, juste euh, avant d'arriver ça, si l'ethnologue doit suivre le mouvement en même temps, je lui ai rappelé qu'il doit, enfin, il y a aussi une certaine distance à garder. Donc j'ai dit une certaine distance, tant qu'on n'a pas les compétences sociales. Euh, mais par exemple aussi, euh, je recite Fabrice David, lui il avait vraiment envie de danser, danser dans la répétition, par contre quand on lui, on lui a demandé de monter sur scène en compétition, là il a dit non. Euh, parce que pour lui, ça allait mettre à mal sa position euh, de chercheur. Donc il y a mille et une façons de garder cette distance pour, pour, pour, pour, euh, pour maintenir cette position euh, de chercheur. De mon côté, j'étais présentée comme faisant partie des cours de gars mais aussi comme étant peu, enfin on m'a signé plein d'identités, et, euh, et euh, je, je gardais une certaine distance, notamment en partie dans son duo, mais assez peu, de manière... Euh, dans, dans certaines euh, circonstances uniquement, et j'ai pas revêtu de tenue euh, spécifique, comme le font les cordougas qui ne veulent pas non plus s'exposer trop. Donc a, mon cheminement suivait aussi le leur. Euh, euh, euh, une minute. Une minute. Ok. <rire> Euh, mmh. Qu'est-ce que ce, ce cheminement euh, euh, m'a appris euh, En fait, euh, cette expérience, euh, euh, euh, je le disais, euh, pour pouvoir... Euh, ma conclusion est mon surnom c'est vrai. <rire> euh, en fait, je n'ai pas utilisé mon expérience euh, dans ces performances directement pour l'analyse du mouvement et pour l'analyse des performances. Je me suis surtout basée sur des vidéos. En revanche, euh, à mon avis, ce que cette expérience m'a donné, c'est euh, ça, ça a éduqué mon attention, euh, mon attention sur certaines dimensions, euh, et ça m'a permis de discriminer un certain nombre d'éléments. Euh, donc je vais aller très vite. Euh, cette expérience a mis en lumière une dimension qui n'est pas nécessairement visible dans les vidéos. Il s'agit de la disposition nécessaire pour entrer dans la danse, euh, justement, dans le pré-mouvement, ce qui précède la sortie dansée. Je cite Laban qui dit que la forme et le rythme du mouvement montrent l'attitude de la personne dans une situation particulière. Mais en même temps, il faut être dans une certaine attitude pour pouvoir rentrer dans le mouvement. Et donc du coup, j'ai fait toute une analyse justement sur ce qui permet notamment aux femmes d'entrer dans ce mouvement, sachant que on est censé montrer une position réservée de honte, de pudeur. Donc soit elle gardait cette position de, de honte et de pudeur, mais les, on, les cours de garde le, les, les tiraient comme on a fait pour moi pour rentrer dans la danse. Donc il y a une sorte d'obligation. On est content, mais on ne doit pas le montrer, forcément. Euh, soit il y a une, une, une mise en disposition, où là c'est une sorte d'agressivité trimontrice, on y va, on nous hein. et euh, Donc euh, voilà. Et aussi, euh, cette mise en disposition qui précède le mouvement, c'est personnel, mais en même temps, euh, c'est aussi relationnel, parce que par exemple, euh, si une femme euh, montre, je parle au rôle des femmes, mais il y a des hommes aussi, euh, de l'engouement en suivant les chorogas, euh, dès qu'elle va passer à côté de la maison de sa belle-famille, hop, change d'attitude, on prend un autre rôle au lieu de danser, etc., hop, on prend une charge, on la voit sur la tête, et là, on change d'attitude. Donc c'est aussi euh, relationnel, euh, c'est lié aussi. Euh, pour conclure... Euh, Très rapidement. Oui, en une, en une, slide, en une seconde. Euh, juste de retour en France, je me suis rendu compte finalement que mon cheminement dans les performances bouffonnes, mes positionnements, avait finalement grandement été induit par les cours du cas eux-mêmes qui m'avaient un peu euh, guidée et euh, je me suis sentie un peu manipulée à la fin. Mais aussi, ce n'est vraiment, j'avais pris comme un chemin de connaissance qu'eux euh, avaient suivi aussi, parce que j'avais discuté justement sur le, leur cheminement de connaissance. Euh, juste euh, en deux mots, il ne faut pas oublier ce cheminement... C'est quand même de terrain. C'est quand même articulé à une perspective théorique qui s'est fait affiner, articuler à partir du terrain, mais qui a aussi orienté mon regard en amont avec un intérêt pour l'analyse des micro pour les mouvements, des interactions sur les processus de catégorisation des personnes, de perception, etc. Voilà. Pour dire que ça a probablement aussi influencé cette expérience de terrain, et qu'après il y avait une, position, une question intéressante dans l'appel qui était au sujet de, de, de, de, de la multiplicité des points de vue, et donc évidemment il faut avoir, on en a parlé un petit peu dans le terrain, une approche euh, les de gars, en fait, eux, j'étais clairement de leur côté, c'était un biais, je le savais, mais en même temps, eux étaient toujours en interaction, donc j'étais attentive à la manière dont eux euh, s'ajustaient aux différentes euh, personnes qui étaient là, avec des réactions très différentes, et ça peut être euh, des, des enfants comme de, de, des personnes âgées, etc., des classes sociales très variées. Et donc, on était en train avec ça, et aussi, donc, de, pour en aval aussi, euh, de créer des, des, des outils analytiques qui permettent justement de répondre de cette multiplicité. Merci. Merci.